Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les sequels, qui aiment les requels, qui aiment les tout ce que tu veux avec un quail. Euh, parlons de ce qui semble être un peu une anomalie au vu du fait que de notre pauvre côté en France, j'ai un peu eu l'impression que le film avait fait un bide. Mais il s'avère que c'est pas le cas. Donc parlons de Scream 6, suite donc du Scream sorti l'année dernière, donc film qui a à peine un an et deux mois. Toujours réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et à l'heure Gillette. L'histoire, Tara et Sam sont maintenant à New York, l'une pour faire ses études, l'autre pour la protéger potentiellement au cas où il y aurait des embrouilles, et vous imaginez bien sinon on serait pas dans un scream. il y a un nouveau tueur, ce tueur commence à vouloir remonter un petit peu les échelons jusqu'à Sam, on sait pas pourquoi, on va le découvrir, est-ce que c'est quelqu'un de connu, est-ce que c'est quelqu'un de pas de connu, est-ce qu'il est lié avec les précédents tueurs, est-ce qu'il est venu du nulle part, on va le voir au fur et à mesure du film. Et pour en parler avec moi... Et eh ben, ça n'est pas Mike Michael Myers. Cette fois, non. C'est Kevin. Comment oui. vas-tu Ça va très bien. Euh, oui. Ouais. Ça va. Ouais. Euh, bah en fait, il n'y a pas beaucoup de contexte à placer parce que même moi, je suis un peu surpris qu'on se retrouve aussi rapidement à parler de Scream 6. parce que donc Scream, qui est Scream 5, euh, est sorti donc en janvier de l'année dernière. Le Covid est passé par là, parce que bien évidemment il devait sortir avant, mais le contexte de production a fait que le film a été un peu repoussé, mais qu'il était quasiment terminé avant qu'on rentre dans le Covid. Donc ça fait qu'on se retrouve avec cette suite qui était déjà mise en place avant même que le 5 sorte, parce qu'ils étaient quasiment sûrs que ça allait marcher. Ils l'ont très rapidement mise en chantier, ce qui fait qu'on se retrouve avec cet épisode 6 qui est très rapide. Parce qu'honnêtement, oui, je n'attendais euh... pas du tout à ce qu'on l'ait aussi vite en salle. C'est un peu moins rapide même que l'écart entre le 1 et le 2. C'est vrai Je crois qu'il y avait un an et un mois je crois, entre le 1 wow. et le 2. Bah ouais. Mais euh, la différence c'est que Scream 2 était bien. <rire> bah, T'as un peu spoilé parce que j'ai pas d'autre <rire> chose à replacer comme contexte en fait. Euh, donc Pardon. Gros carton aux Etats-Unis notamment de Scream 5. En France pas tant que ça parce que j'ai vérifié, on est sur plus de 2 millions d'entrées pour le 1, le 2 et quasi 2 millions pour le 3. Euh, 1,5 million 5 pour le 4 et 500 000 entrées pour le 5. Ce qui montre quand même que ça n'a pas bien marché. Quand on voit à côté que des films comme Smile qui débarquent un petit peu de nulle part arrivent à réunir un million de spectateurs en France euh, sans quasi grosse pub avant et juste avec un bon bouche à oreille, tu te dis que Scream 5 quand même ça devrait minimum faire un million. Ça n'est pas le cas. Mais donc voilà, on se retrouve avec Scream 6. Et bah, tu l'as un peu spoilé ton avis, mais je me tourne vers toi, Kevin. Qu'as-tu pensé de Scream, 5 Scream 6 Scream 6, euh, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu mieux que le 5, dans, dans la mesure où il offre un tout petit peu de, de nouveauté, on va dire, euh, euh, par rapport au 5, qui était purement et simplement un, un remake du 1 et un peu du 4 aussi. Là, il y a quand même d'autres choses. On sent qu'il se rapproche un petit peu aussi de Scream 2. Sur le côté un peu universitaire, euh, voilà. Un peu de Scream 3 aussi, avec le côté enquête, mmh. plus, plus franc. Euh, maintenant, bah, c'est un peu comme pour le 5, euh, je trouve que les personnages sont assez attachants. Mais que euh, ça suffit plus, en fait, que le, la franchise a peut-être fait un peu le tour euh, de, de ce qu'elle a raconté. On en parlera peut-être plus sans spoiler, mais que, euh, voilà, je pense que... Elle est, un petit peu, elle est contre un mur, là, maintenant, la franchise, et je pense que c'est aussi ce phénomène de, de l'assitude du public, à mon avis, qui se dit, bah on va pas aller revoir un scrim, on sait très bien que ça va être un tel ou un tel ou tel genre de, de tueur derrière, ou tels effets euh, de mise en scène. Euh, je pense que pour un set qui est annoncé déjà, il hein, euh, y a pas. plutôt intérêt à, à mon avis, partir dans une toute autre direction. Mm -hmm. euh, bon, voilà, c'est mon, mon avis. J'ai passé quand même un, un moment agréable, dans le sens où, euh, voilà, c'est assez fun. Les moments de tension sont plutôt bien gérés pour certains. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis voilà, les acteurs, personnellement, je, je les trouve vraiment pas trop mal. Notamment euh, les jumeaux là, Mindy et Chad, ouais. qui sont assez attachants. Assez pour que euh, quand il leur arrive des bricoles, on soit un petit peu, euh, voilà, un petit peu pris par le, le truc. Mais sinon, euh, voilà. Et ben moi je résumerai mon avis avec une réplique qui ouvre le film et qui m'a vraiment surprise. Voilà. Euh, J'ai pas très bien compris. Alors je sais que Scream a toujours été méta. Toujours été une franchise méta. Je veux dire à partir du moment où le film s'ouvre sur le meurtre de deux étudiants en cinéma, eux-mêmes passionnés par la saga Stab, qui ont envie de vraiment se, se, se plonger à bras le corps dans, dans les meurtres. Et que... Un tueur balance comme ça de manière très OSEF, on s'en fout du film. Je me suis dit, ok. C'est la note d'intention. C'est la note d'intention, voilà. Donc, euh, voyons ce que ça donne, parce qu'on me dit littéralement que ce que je vais voir, potentiellement, je vais en avoir rien à faire. Alors, tu l'as dit, tu as évoqué tous les points positifs. Moi, j'ai un gros problème. Vraiment, au bout d'un moment... Je suis désolé, mais certes, c'est cool parce qu'on retrouve des personnages, on a un terrain sur lequel on arrive à peu près à se repérer, on a des éléments sur lesquels on arrive à jouer, entre guillemets, pour faire en sorte de construire une tension, aucun souci. Mais les trois quarts du scénar, je m'en fous. Les placements de personnages, les jeux de retournement de situation, le côté « on sait pas qui c'est », ça ne marche plus, en fait ça ne marche, que... marche plus mais tu l'as un peu évoqué parce qu'on est tellement habitué à ce que ça soit ouais. ça le schéma que ça ne fonctionne plus mais au delà de ça je t'avoue que vraiment à un certain moment j'étais en train de me dire ça se voit qu'on veut m'amener à penser ça ça se voit qu'on veut m'amener à jouer avec tel personnage au moins le 5 il se prenait un peu moins la tête par rapport à ça ouais. et certes les motivations des personnages à la fin c'était limite un peu du foutage de gueule euh, et le côté un peu les cinéphiles sont parfois très extrêmes ce qui je trouve était un poil un poil à côté de la plaque par rapport à ce que le film a envie de convoquer mais au moins il n'y avait pas cette envie de constamment vouloir surappuyer tel personnage faut s'en méfier, mmh. tel personnage faut s'en méfier ici il faudrait qu'on se méfie de tout le monde ce qui peut être une note d'intention intéressante encore une fois je dis pas que c'est une mauvaise idée mais c'est pas utilisé dans le bon sens et du coup en tant que spectateur on sait d'avance que ça va pas être cette direction là mmh. et c'est ce qui m'a un peu dérangé c'est ce côté certes il y a une base d'enquête qui se tient mais rapidement c'est désamorcé oui, ça, ça aurait pu être euh, un fil rouge hein, vraiment sur l'ensemble du film, et c'est vrai qu'après euh, le premier tiers du film, on s'en enfin, fout un peu. On ouais. revient un petit peu sur la fin, vite fait, mais c'est pas ah, très non plus euh, très, euh, très flagrant. Mais je reviens sur le côté méta dont tu parlais, euh, euh, par rapport à la, à la fameuse note d'intention du film. Euh, je trouve que depuis euh, bah, le 4, qui concluait un petit peu cet arc-là, euh, que Wes Craven a, a mené jusqu fin, du 1 au 4e, euh, à partir du 5 je trouve que le côté méta il n'existe plus vraiment en fait. Que, en tout cas il n'est pas dosé de la ah bah bonne non, façon non. à mon sens. Mais parce que c'est pas Et fait par euh... des cinéphiles entre guillemets. Et que surtout il y a en fait chaque épisode exploitait un concept. Le premier c'était le slatcher le deuxième c'était le concept de suite, le troisième c'était celui, le format de trilogie, le 4 c'était vraiment le remake parce mm -hmm. qu'on était en pleine phase des remakes au début des années 2010. C'est ça Et le 5 déjà, c'était pas clair. Il y avait le côté requel, tout ça, il justifiait comme ça, mais la façon dont il... Qualifier le film en fait, dans le concept, n'était pas du tout clair. Et Et là, il s'appelait moins... Scream, donc on oui. pouvait imaginer presque qu'on était sur un reboot. Hum. C'est pas le cas, puisque non, depuis parlait, on a un Scream Legacy, 6. Poel, tout ça. Ouais, c'est ça. Et là, euh, ça, ça dure une scène, hein, qui n'est pas terrible d'ailleurs. C'est le personnage de Mindy qui nous explique que là, euh, c'est le concept de franchise. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'affiche fait penser presque à un Marvel, en fait. Oui, c'est ça. Ah, bah, ce côté le côté en V, le, alors, le jeu avec tous les personnages. Et, voilà, et du coup, ça fait partie de, de, de la blague. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le, le film n'assume plus vraiment ça, en fait. Le mm. côté franchise, bah oui, ça fait longtemps que c'en est une, en fait. Et puis, euh, toutes les règles qu'elle énumère qualifiant cette franchise, enfin, les règles de la franchise, bah c'est déjà des règles qu'il y avait déjà dans la suite, c'est déjà des règles qu'il y avait dans Qu'elle avait, qu avait déjà elle-même un petit peu convoquée, était déjà. Dans déjà. déjà. Donc, donc, donc, en fait, ça ne fonctionne plus trop. Quoi. Ouais. Sur ce point-là, en tout cas. Ah bah clairement. Bah t'as déjà un peu évoqué, mais je propose donc qu'on plonge un petit peu plus dans le détail du scénar. Donc toujours écrit par Guy Bizzic et James Vanderbilt, d'après les personnages de Kevin Williamson. Euh, bah en fait, t'as déjà pointé du bout du doigt, en fait, ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là où Wes Craven était assez intelligent pour se dire le côté méta. Je vais pas l'avoir forcément directement dans le premier film, mmh. même si on va mettre un cinéphile, même si on va montrer qu'il est quand même amoureux des slashers, etc. Qu'il y a ce côté héritage de cinéma, entre guillemets, qu'il a envie de transmettre aux spectateurs dès le 2, il avait compris qu'il pouvait pas se reposer uniquement là-dessus et qu'il devait jouer avec un autre contexte. Et je trouvais que l'avènement la, entre guillemets de la franchise des STAB qui permettait de mettre du relief entre guillemets et un peu aussi indirectement, et je trouvais ça intelligent, de permettre aux spectateurs de se repérer au fur et à mesure des épisodes parce que littéralement, là dans ce film, il y a une très belle démonstration de ça, c'est qu'à un moment, ils sont en train de nous repérer les meurtriers en fonction des films. Mmh. Chose qui également est méta en un sens ouais, ouais. mais c'est méta euh, pour le cinéphile de première année en école de ciné qui aurait besoin qu'on lui surligne tous les points de détail pour qu'il arrive à pleinement comprendre que regarde le film est méta parce qu'on parle des tueurs en fonction du film regarde moi c'est méta je trouve que c'est pas forcément méta du coup c'est méta oui dans la démarche de ah, c'est méta bébé c'est oui, méta bébé mise en abîme et tout ça c est, c est... mais en fait on est plus dans une sorte de, de musée quoi en fait, oui. ils se trimballent littéralement dans un musée, parce que bon, c'est pas un spoiler, c'est dans la, la bande-annonce, euh, le fameux sanctuaire mm -hmm. euh, de, de Ghostface, où on rentre et on a littéralement tous les objets sous vitres des films passés. Quoi. Ouais, comme si on on était, se balade ouais, dans, dans un la franchise, dans un musée, ouais, euh... et en fait, ça en dit long quand même sur, euh, bah sur, euh, sur le, la volonté des réalisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont que euh, dans cette position de regarder vers le, le passé. Et ils n'ont plus rien à offrir en fait. Tout va nous ramener en fait à, à, au premier film. Après c'est un des questionnements du long métrage en termes d'écriture pour un petit peu le sauver. C'est à dire mmh. que constamment il nous rappelle que le personnage notamment de Samantha est bloqué dans cette idée de regarder oui. vers le premier film. Littéralement à partir du moment où elle nous convoque Billy Loomis. Donc j'aime bien cette idée entre guillemets que le film dans son écriture est la même réaction que la franchise elle-même mmh. lorsqu'elle se regarde. Parce que c'est une franchise qui passe son temps à se dire le premier c'était trop bien. Et on va pas se mentir, en un sens elle a raison. Les suites sont très intéressantes, elles ont une manière d'analyser le cinéma qui est vraiment dans l'air du temps. Et je trouve que c'est très bien résumé par cette scène d'introduction où encore une fois on a ce discours très.. Euh, très, très pseudo-intellectuel, mais qui va un petit peu nous placer le slasher par rapport à l'époque dans laquelle on est, ce qui peut être une idée intéressante, mais encore une fois, faut la doser, et là c'est pas très bien dosé. Mais c'est à l'image de tout ce film, il y a une. N'envie de vouloir parler de cinéma qui transpire, qui est intéressante, mais qui n'a jamais la perspective nécessaire pour amener un cheminement intelligent au spectateur pour qu'il se dise qu'il n'est pas uniquement en train de regarder un film. Mmh. Et ça qui me gêne, c'est qu'à certains moments, et vraiment je l'ai ressenti dans l'écriture, et c'est pour ça que je pointais ça du bout du doigt au début, c'est un film qui parle de cinéma. Mais c'est pas un film qui parle de cinéma de manière intelligente. C'est un film qui parle de cinéma comme si tu avais quelqu'un qui constamment tout du long de la séance te donnait des petits coups de coude pour te dire « Regarde, ça se passe comme ça normalement dans les films. Mmh. Regarde, c'est pareil que dans un slasher. » Et moi, ça me gêne parce que de voir des scénaristes ne pas avoir le recul que pouvait avoir un Williamson lorsqu'il concevait la base de son écriture et qu'il se disait « Mais ça, c'est intéressant parce que si tu le mets en perspective... » genre J'ai toujours en tête ce début de 4 qui est mmh. génial. Parce qu'il est vraiment à mourir de rire. Ce stab dans un stab, dans un stab, dans un stab. Bah, ça, c'est drôle. Pour moi, il a un peu tué le, le concept de scène d'intro. Bah oui Il mais... est tellement... En fait, c'est tellement définitif comme truc que tu peux plus passer derrière. Exactement Il faut, faut y aller humblement, euh, voilà, tu reprends euh, le, le truc. Euh... Et Williamson avait cette grande intelligence de mmh. se dire, là, je peux atteindre une limite, et derrière, je ne saurais pas trop ce qu'on va en faire. C'est pas étonnant de voir Kevin, que Kevin Williamson n'a jamais voulu remplir suite à ça. Bah, à la base, il devait faire un 5-6 derrière le 4, mais... Euh les prévisions du 4 n'étant pas bonnes, et puis le résultat a confirmé. Et puis le ben, décès ont... en, en plus, rajoutons ça. Du coup, ils ont mis un peu au placard et ils ont refait une fin. Parce qu'à la base, normalement, le, le, le tueur, la tueuse, euh, Jill, devait sur, survivre en fait. Ouais. Du, coup, être... du coup, il y avait pour la première fois l'idée d'un Ghostface qui, re... qui survivait et qui potentiellement pouvait... Voilà. Bref, donc ça, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu être autre chose mais euh, là en l'état moi je trouve que voilà le, il manque beaucoup de choses il manque l'ironie en fait ah bah oui. euh, de Kevin Williamson c'est pas parce que tu mets euh, des personnages dans un, dans un tramway bondé avec plein de références partout à euh, Halloween à euh, Freddy Krueger et tout ça avec tous les masques que bah, ça en fait un, un objet euh, un objet parlant de cinéma ah bah clairement. Vrai, je pense que c'est juste euh, bah, ils ont des références euh, certainement plein peut-être plus euh, que nous voilà mais j'ai pas l'impression qu'il les utilise à, à bon escient, en fait. Mmh. On spoil très légèrement. Personnellement, il n'y a pas grand chose à analyser. Le timecode est toujours juste là, comme d'habitude. Euh, en gros, le, le plus gros spoiler qu'il peut y avoir, moi, j'aime bien l'utilisation de Kirby. Ce, elle est mise en avant, mais je trouve qu'au fur et à mesure que le film avance, c'est plutôt intéressant parce qu'elle aurait pu être amenée comme étant une antagoniste. Ils ont pas choisi de faire ça, malheureusement, ce que je trouve un petit peu dommage parce que. Je sais pas, encore une fois, peut-être qu'il y aurait eu une perspective à remettre par rapport au 4, justement. Je, coup, pas à quand, savoir. Quand, une, quand ça vient et que c'est une fausse piste, cette histoire de Kirby, et ben là, tu te dis, ouais, c'est peut-être une bonne idée. C'est ça. Ouais, vite et c'est désamorcé. puisqu'en fait, euh, les tueurs, euh, c'est des persos random, euh, qui sont un peu jetés comme ça à la gueule du spectateur, et qui sont pas très bien utilisés, soit-il en passant, alors qu'ils ont des postures qui pourraient être vraiment cool. Genre, euh, un perso qui aurait pu vraiment être un doui bis et être bien utilisé, mais ça n'est pas le cas. Euh, et donc en gros, c'est la famille de Richie, le meurtrier du précédent film. Alors euh... ça, c'est quand même... Euh... Et... Alors, vraiment, pour le mmh. coup, je trouve mmh. que ça ne marche pas. Hein. En fait, c'est vraiment le 2, une ah, bah, oui, version, c est, c est... version Madame Loomis, low cost. Quoi. Quoi. C'est Madame Loomis, euh, mal, mal foutue. Quoi. Ah oui et euh, Là, en fait, c'est parce que du coup, ils sont au nombre de 3, ce qui nous ramène la moyenne de, de, de Ghostface à 2 par film. Euh... En fait, il y en a deux sur trois. Alors, il y en a, il y a un des Ghostface, tu, tu te dis pas que ça peut l'être. Enfin, je sais pas si tu. On peut tu, spoiler du coup, Bah oui, vas-y, tu parles de Queen. C'est Queen. Ouais. ouais. Parce que, bah voilà, t'as l'impression que c'est un personnage lambda et puis qu'il a été effacé très vite du récit. Par contre, le personnage euh, le, du flic, du coup. Alors, je sais pas, peut-être que c'est parce que quand j'avais été voir le 3 au cinéma à l'époque, euh, je m'étais tout de suite dit que c'était le flic, le, le tueur. Et du coup, <rire> en fait, alors, je me méfie des flics, peut-être, j'en sais rien, mais. Euh, euh, du coup je partais du principe qu'il était potentiellement un tueur et qu'en plus c'était simple pour lui de réunir toutes ces pièces qu'on a dans le fameux ça. musée. Et puis euh, pour le... quant au deuxième tueur, son fils donc, euh, c'est pareil, le film passe son temps à dire mais je suis sûr que c'est le tueur. Oui. Et du coup bah, quand ça arrive bah, tu te dis bah oui, du coup c'est pas surprenant. Oui c'est ça, mais c'est vraiment gênant parce que c est, c est, ça voudrait... Il, il aurait fallu hein, une scène qui prouve que ce soit pas lui le tueur et c'est pas la pauvre scène dans le métro qui le fait. Ouais non. Euh, du coup, ça. Tu vois, par exemple, dans le 1, à un moment, tout un, tout un temps, on, on dit que c'est Billy Loomis le tueur. Et puis, il y, a cette truc où il, a, il y a ce fameux truc où il appelle, euh, enfin, où euh, Sidney reçoit un appel de Ghostface. Du coup, euh, ça, ça marche. Et puis, on pense qu'il n'y qu a qu'un tueur à ce moment-là. Donc, euh, ça, a pas ça écarte. Mais il euh, n'y a pas long. de scène dans ce genre-là ici. Et c'est et et voilà. et... Et mon gros problème c'est que je prends un comparatif d'un film qui est sorti tout récemment qui utilise le même mode opératoire, en tout cas pour une partie du... des personnages, notamment ce fameux personnage qui traîne tout le temps avec la bande Glass Onion. Mm -hmm. Glastonion, c'est le même principe. On passe notre temps à nous dire « c'est Edward Norton, c'est Edward Norton, c'est Edward Norton, c'est Edward Norton ». On finit par se dire « c'est bon, on n'arrête pas de nous pointer du doigt, bon soit c'est clair que c'est lui, soit c'est vraiment pas lui et c'est quelqu'un d'autre ». Et c'est intelligent parce que du coup, ça te dit vraiment tu es potentiellement débile. Parce que tu vois, mais tu penses pas que c'est lui. Et lorsque la fin arrive, tu as une remise en perspective qui joue avec le spectateur, qui l'incite un petit peu à se dire « tu t'es vraiment fait prendre pour un con, parce qu'il est con ». Et là, il n'y a pas ce petit truc satisfaisant quoi. Tu pourrais pas te dire: au moins, on a pas arrêté de te pointer du doigt et de dire que c'était lui, mais tu nous as pas cru. Il n'y a même pas ce côté-là. Il n'y a pas de satisfaction entre guillemets à découvrir un petit peu, et c'est ça aussi qui me gêne. C'est que d'habitude dans les Scream c'est hyper galvanisant de découvrir qui est le meurtrier à la fin. Bah c'est tout l'intérêt, les ça motivations va. à la limite, on s'en fout. C'est comme quand t'as un super gros twist à la fin d'un saut ou un truc comme ça, tu fais waouh, je m'y attendais pas, la vache, ça, mm. ça, ça, ça remet en perspective un petit peu le récit et tu te poses des questions. Et là, t'es juste en mode ouais, pff. en fait, tout l'intérêt c'est de savoir. Enfin, c'est ce que je me suis dit en sortant de la séance, c'est que bah, les motivations étaient pas ouf, mais bon, à la limite, même le 2 en fait, enfin même le premier finalement, ça jamais été la force des oui, tueurs. Non. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le tueur ou les tueurs se positionnent dans le groupe de victimes potentielles, comment ils les trahissent, comment ils, manipulent ils, un ils petit jouent peu avec eux. Voilà. Ouais, ça. Et là, bah, pff, le film est un peu pauvre là-dessus. À la limite, dans le 5, il, Richie était peut-être un petit peu plus... Euh... Oui, et même son acolyte qui l'accompagnait voilà. avait quand même un petit... Enfin, les motivations, on peut remettre en question, mais à aucun moment ne les soupçonner. Non. Et c'était plutôt bien fait de ce point de vue-là. Ouais, ouais. là, il y a au moins une fois dans le film où je me suis dit, il pue, il pue, il pue. Mmh. Et après, ouais, je bien, me bien. suis dit, ah bah, peut-être pas, mais... Euh... En fait, c'est là où je pense que la saga, maintenant... En fait, ce qui faisait sa force avant, c'était que les tueurs étaient plutôt réalistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils bah, mourraient, ils mourraient, et puis c'était un autre tueur dans, dans le 2, et ainsi de suite. C'était pas Michael Myers ou Jason, etc. Euh, là, à mon avis, la saga, là, je, je sais pas, c'est une hypothèse personnelle, voilà, mais aurait tout intérêt à aller dans un sens... Autre maintenant, euh, peut-être nous ressortir. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil hein, dans le film à, à Stu, un mmh. des tueurs du, du premier. Tout à fait. Non, on ne sait pas s'il a survécu. <rire> oui, d'accord, tu poses une option pour la suite. Ça serait pas mal, à mon, à mon sens, qu'on assume le n'importe quoi, presque, ouais. et qu'on fasse revenir un tueur du passé, genre Stu. Il en était question. Un, un des scénarios abandonnés du 3, c'était Stu qui était à l'Asie psychiatrique et qui pilotait des Ghostface à distance. Ça avait été annulé à cause de la tuerie euh, Columbine, mais euh, ça pourrait tout à fait. Mmh. Voilà. Ils pourraient euh, revenir en plus, enfin euh, ils sont à fond dans la nostalgie avec ce qui revient. Ah bah là revient, ça, serait, euh... ça serait à fond là, ça serait Donc presque un peu trop peut-être. trop plaisir aux fans quoi, ah ouais, mais les sûr. fans at attendez que ça. Et à la limite, je me dis que bah tu vois, je... à, la, à la fin de celui-ci, je me disais bah ok on avait trois Ghost Faces, mais j'aimerais bien qu'il y ait presque une révélation finale où euh, en fait on, on rajout, annonce. Ouais. D'ailleurs le plan, enfin le dernier plan c'est un plan large je crois qui, qui s'en va, et dans le 2, dans le je crois qu'il était question aussi que le, sur le plan final, quand, quand ça s'éloigne, on voit un ghost face sur le clocher de l'église du campus. Ah oui. Et je pensais que ça pouvait au moins se terminer là-dessus, avec euh, genre... Un, voilà, ils placent un pion pour la suite. Bon, ils l'ont pas fait, mais euh, du coup, je pense qu'ils ont... Ils devraient aller dans, dans une autre direction que le pauvre truc, où euh, oui, c'est le neveu de machin... Mm. Ça, ça, ça commence à être lassant, quoi. Ouais. En termes de mise en scène, donc on est sur le même duo, bettinelli Holpin ainsi que Guillette. Euh, c'est propre. Alors, comment dire C'est bien de mettre des plans de Jason X, de mettre des plans de l'invasion des profanateurs de sépulture, de mettre beaucoup de posters, de films d'épouvante, de films d'horreur, de films de genre, avec la femme qui faisait, je ne sais plus comment elle s'appelle, The 50-foot woman tall. Donc, pourquoi pas Mais si t'en fais rien derrière, moi c'est mon gros problème. C'est-à-dire que oui, le film est clean, oui, le film est bien fait, oui, le film a juste qu'il faut de sang sans être trop trash, pour réussir à avoir une censure qui soit à peu près adaptée, pourquoi pas Je t'avoue que j'aimais beaucoup le côté Wes Craven qui dans le premier te montre vraiment des tripes, t'étales ça sur le sol, euh, te montre des têtes, Enfin, j'aimais bien ça, donc pourquoi pas Mais, je sais pas, je trouve qu'il manque une âme en fait à ces scrims certes ils sont, ils sont bien faits structurellement ils sont bien conçus, comme tu l'as dit il y a de la tension durant certaines scènes euh, je pense notamment à cette scène avec l'échelle qui je trouve mmh. est l'une des scènes les plus intéressantes de film je qu le aussi. parce qu'elle a une crédibilité elle a une intensité mais quoi de plus c'est ma grande question, quoi de plus en plus euh, je me suis fait la réflexion en sortant c'est quand même dommage d'aller à New York pour faire que des, films... enfin, que des scènes qui se passent en appartement Enfin, bon, ça change le concept, on ne sait pas si par où il peut rentrer le tueur et tout, mais ouais mais... c'est quand même Il ben n'y a, et... a pas assez d'exploitation de ce qu'on nous survendait un petit peu comme étant Ghostface dans New York. Ouais, enfin, ça je veux dire avec ça manque d'ampleur au niveau du cadre, ça, avec des... quelques plans larges. Mais... Avec des voilà. affiches teaser où littéralement c'est le plan du métro new-yorkais, mmh. mais avec la tête de Ghostface, avec des têtes de Ghostface dans le métro. Enfin, je ne m'attends pas non plus à ce que tout le film soit dans le métro new-yorkais, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de scènes justement dans des lieux ouverts. Et hormis cette superette. Et ce métro. Central, on est un peu que Central dans des Park. lieux clos, quoi. Central Park, hein, oh, mais mais c'est mais la, mais la, la, mais la, la scène bien. qui est copiée sur le 2. Et, ouais, et puis qui même, il fait... n'y a, a aucune tension hein, dans cette scène-là, puisque ouais. ensuite, on part dans un appart. Donc, oui. euh, au final, ouais. euh, même pas. Même non, pas. mais c'est vrai que ça manque d'envergure, en, je trouve, au niveau de la, du cadre. Et euh, après, voilà, il y, y a de la tension quand il faut. Mm. Mais on sent que les réalisateurs, alors ils font des, des images euh, voilà, soignées et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, j'ai revu dernièrement leur euh, film euh, Ready or Not que les ouais. pas vu, en fait, euh, je les ai découverts avec Scream 5, en fait. j'avais pas, tu sais, moi, j'ai pas trop aimé, ben mais je trouvais qu'il y avait un trop gros emballement à l'époque autour du film, comme ouais. quoi c'était vraiment révolutionnaire, trop bien, hyper bien foutu. C'était convenu, en fait, ce qui ouais. fonctionnait, ils ont le un cadre. Ton, ils ont un ton, oui. quand même. Et, et du coup, je me suis dit, bah, ok, ils ont fait leur preuve avec Scream 5, là, du coup, Scream 6, peut-être qu'on va leur lâcher la bride et qu'ils vont pouvoir aller, euh, peut-être se rapprocher d'un truc qui serait plus perso pour eux. Bah, pas trop en fait le font bah ouais. Ouais. mais c'est ma grande crainte avec ce genre de réalisateur qui propose des premiers films entre guillemets ou des, des, des œuvres avant de faire des gros blockbusters qui sont plutôt fun parce que Brady or Not, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, oui, euh, il, a pas, pas ça, un sympa. il y a une idée c'est amené d'une certaine, certaine manière et pourquoi pas et j'aimais beaucoup aussi ce qu'on retrouve pas trop ici, le côté un peu ironique cette ouais. idée justement de jouer sur le côté vraiment la situation est tellement loufoque que ça va amener un peu de comédie là-dedans et on retrouve pas assez ça justement dans crime Et, et c'est crime pourtant, enfin Wes Craven c'est quand même ouais, le roi ouais. de faire ça mm. C'est quand même le roi de justement être sur cette corderette de Est-ce qu'on est supposé rire Est-ce qu'on est supposé avoir peur Peut-être mm. un petit peu des deux, on ne sait pas Et je trouve que Bettinelli, Holplin et, euh, et Gillette, ils n'arrivent pas à amener ça Il n'y a pas vraiment de scène où je me suis dit Ah je peux rire ou je peux en avoir peur Ou peut-être un peu des deux mm il n'y a aucun moment où je me suis senti dans cette position-là et j'ai trouvé ça dommage je dirais pas que c'est triste parce que il faut réussir à jouer avec ça et tout le monde n'est pas doué pour jouer avec ça et voilà je trouve juste en fait ils n'ont pas réussi à trouver le bon moment où jouer avec un petit un petit changement de ton mm. créer quelque chose de plus oui ça en fait ils ont euh, par leur réal et leurs effets ils ont un peu rendu la, la franchise un peu quelconque quoi finalement ce qui est un petit peu dommage parce que c'est pas le but des scream quoi c'est pas le but des screens en termes de casting, il n'y a pas forcément de grandes nouveautés, le, le casting fonctionne bien en soi, je ne sais pas si tu oui. confirmes un petit peu ce que je dis, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveaux acteurs, Non. on ne va pas se mentir. Aussi, il y a Melmut, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui joue le policier. Oui, bah, Dermot Mulroney, voilà. qui est Dermot. très bon, moi j'adore cet acteur, je moi le aussi. trouve vraiment excellent. Il euh, y a Jack Champion. Qu'on avait vu dernièrement dans Avatar. Oui, je ne l'avais pas reconnu. Euh, bah C'est normal en même temps. Il y a des dreads non, dans Avatar. Voilà, exactement. Donc ça aurait été un petit peu compliqué. Euh, non, après, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui popent un petit peu de nulle part. Enfin, on retrouve les mêmes qui fonctionnent bien, c'est-à-dire Courtney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding. Euh, qui est-ce qu'on a d'autres qu'on retrouve bah, C'est à peu près Aiden Panotti, qu'on n'avait pas revu depuis qui 4. Est, qui est un peu en surjeu, je ne sais pas pour soi. Euh, j'ai que... trouvé que dans la dernière scène, dans la dernière partie du film, elle est un peu en surjeu. Quoi. Alors je t'avoue que j'ai jamais trouvé que c'était une très grande actrice. Non non plus, Benetira, mais, euh... Mais, euh... mais là j'ai l'impression qu'elle en fait un peu. A mon euh, avis c'est peut-être un petit peu voulu. Pas forcément pour les bonnes raisons, pas mais c'est peut-être un, un petit peu voulu. Et, euh, et ceux qui font les jumeaux, euh, Mason Gooding, Gooding. Oui, bah oui. Euh, Mason des Gooding des et Jasmine euh... Savoy Brown, les deux ont vraiment une alchimie ouais, et je trouve ouais, ça ouais, fonctionne c est, c est bien. Les deux bons acteurs et Jenna Ortega, oui. Euh, oui, voilà. Ouais. Et Mason va... Cox, par contre. Euh... Quentin Cox, il faut arrêter la chirurgie, Courtney. Alors, oui, bah, ça t'empêche de jouer. Ça, il y a un truc qui m'a fait. Elle le regrette apparemment assez exprimer là-dessus, mais euh, par contre, euh, non, c'est plutôt l'utilisation de son personnage. Enfin, c'est pareil. Enfin, euh, là, on a rompu avec le passé. Est-ce que ça vaut le coup de revenir avec un cinquantième reboot de? De Gay, parce qu'à chaque fin de film, elle est là, j'écrirai plus de lire et tout. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, et à je chaque fois, revient. Ouais. que franchement, quand j'ai vu le personnage arriver, j'ai fait, ils sont sérieux Déjà, dans, 5, déjà camp, dans le 5, il lui posait la question en mode, t'en as pas marre de faire ça Et elle revient, et elle est ouais. toujours en train de faire son putain de boulot. Prends ta retraite, gail Prends ta retraite, il n'y a pas besoin c'est euh... un truc qui rapproche, à... ça n'a pas trop à voir avec le casting, mais j'y pense. C'est euh... un truc qui rapproche quand même ce scream des Marvel. C'est. Euh l'inconséquence des... des coups, <rire> tu vois Il <rire> enfin, y a un personnage, il se prend, je pense, une quarantaine de coups de couteau, mais en mode... Euh... Le jeu <rire> il survit. Non, mais tu Et puis, en plus, en plus de ça, c'est qu'il survit, donc ça, c'est une chose à la limite, il survivait à des choses assez folles aussi dans les, deux, dans les trois premiers. Mais en plus, c'est qu'on pense que ça pourrait avoir un impact sur les personnages. Non et la scène d'après, il rigole, il oui, prend bah, le bah, blague et tout. Et Mais tout le monde se prend au moins un là, coup ça fait couteau plus de couteau dans le là à Marvel, quand même. Ouais, tout le monde façon, se de... prend au moins un coup de couteau, tout le monde est sur la corde raide. Normalement, tu fais une hémorragie avec un seul coup de couteau. Là, ce limite, c'est genre, non, c'est bon, t'inquiète, t'as le faire, regarde. Je C'est bon, <rire> hop, c'est refermé, vas-y, on y repart. C'est vrai que là-dessus, ouais, c'est un peu chaud. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Scream 6 bah, J'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle, enfin, peut-être que la fin du cycle était déjà après le 4 d'ailleurs, mais <rire> que peut-être que là, maintenant, qu'on a compris qu'après euh, deux scrims hors euh, West Craven, bah, ça ne fonctionnait pas tout à fait, ou qu'on était dans une sorte de muséification de, de la saga, il fallait peut-être partir ailleurs, soit partir sur une autre franchise et puis laisser tranquille celle-ci, ou s'il doit y avoir un scream 7 euh, changer complètement de, euh, les règles. Voilà. Tu as très bien résumé. Arrêtez et moi je, je considérerais ça juste comme ça, j'aurais pas envie de dire que c'est finir sur une mauvaise note parce que, honnêtement, on a beau avoir allumé le film sur plein de détails, non, non, il... c'est bon de rappeler qu'on n'a pas passé un mauvais moment. Mm. Je veux dire, le film dure deux heures et honnêtement, le film a une bonne consistance pour deux heures. Parce que j'ai vu des films de deux heures et des films d'horreur de deux heures où vraiment tu t'ennuies au bout de une heure dix. Oui. Là c'est pas le cas. Au bout de deux heures, tu te dis, ok, j'ai beaucoup voyagé, certes tout n'était pas intéressant, mais il y a de l'idée. C'est quand même bien de le rappeler. Ça reste un film assez moyen, très bancal, maladroit et pas ouf en termes de cinéma et en termes de réflexion autour du slasher. Mais honnêtement, c'est juste que Scream 6 de Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillett, c'est peut-être juste la fin et le glas pour une saga qui a fait son temps et qui aurait besoin juste de laisser la place à d'autres choses. Il y a une série télé qui a tenté des choses, presque plus oui. que les films. Oui, les deux premières saisons n'étaient pas si mal, ouais. Pourquoi ne pas aller dans cette direction Et accessoirement, il y a tellement de possibilités aujourd'hui avec le slasher, comme le dit le personnage d'introduction, que ce serait bien d'aller là-dedans. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'on te retrouvera, mais on te retrouvera, forcément. Bonjour. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus Ciao ouais. Ouais. Ouais. ouais. Comme quoi, ce film m'apprend une chose. Un coup de couteau, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Un coup de couteau.